La cybersécurité et les algorithmes de calcul sont au cœur du travail des chercheurs de l'IPSIS. Les méthodes habituellement utilisées dans ces domaines reposent sur les mathématiques. Cependant, depuis quelques années, on sait que des solutions exploitant les propriétés de la physique quantique peuvent fournir un avantage important en termes de sécurité et de temps de calcul. Cette approche peut radicalement changer les technologies de communication et du traitement de l'information. Pour mettre en œuvre de telles solutions, il faut pouvoir coder l'information sur un système physique qui présente des caractéristiques adéquates. Le photon, la particule élémentaire de la lumière, est le porteur idéal d'une information quantique pour les communications. On peut les manipuler, les contrôler facilement et les transférer sur de longues distances. Le développement d'une plateforme optique permet de mener des expériences de communication quantique et d'explorer l'avantage que l'on peut obtenir dans des conditions réalistes. Pour contribuer à ce domaine du futur et répondre à ses multiples défis, le Lipsys accueille et agrandit sa plateforme d'optique à l'état de l'art mondial dans le domaine du quantique. Un des objectifs principaux de la plateforme est le développement du système de cryptographie quantique. Une application phare est la distribution quantique des clés qui permet l'échange d'un message secret entre deux interlocuteurs distincts avec une sécurité absolue impossible à attendre avec les méthodes traditionnelles. Les chercheurs du LIPSIS s'intéressent à la fois à l'intégration photonique de cette technologie et à son intégration dans des réseaux de communication. Ils utilisent des équipements optiques comme les lasers et des récepteurs cohérents et développent des solutions électroniques et informatiques pour le traitement du signal et l'extraction de la clé secrète. La plateforme sert également pour des tests sur des systèmes pilotes avant leur utilisation dans un réseau de fibres déployés en région parisienne. Ce réseau fera partie d'un grand projet européen sur une infrastructure de communication quantique avec des cas d'usage envisagés allant de la sécurisation des infrastructures gouvernementales à celle des data centers. Les CRCR de l'IPSIS utilisent aussi la plateforme d'optique pour des travaux sur des protocoles avancés des communications à calcul répartis quantiques. Ceci nécessite des ressources telles que des sources de photos intriqués ou encore des détecteurs de photos uniques supraconducteurs. Le but est de démontrer rigoureusement l'avantage quantique obtenu en pratique.